Je Hello tout le monde, c'est Bichard, on se retrouve pour l'épisode 8 et on va pouvoir enfin agir sur quelqu'un d'autre que les bleus. Voilà, alors pour une fois que Bichard a fermé sa, sa bouche, je vais fermer mon intro. Hello les amis, c'est Popin, euh, c'est Bist, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 et. euh voyez le rose devant Je gap ou pas Eh bien on va le fight. Non, oui. T'as combien Ah oui, tu gapes. T'as des bouts de neige, je suis oui. pour que tu me boostes. Mais pas maintenant. Ah il c'est un arc. Oh Il a l'air de bien jouer Panique Il a un casse Mais putain Bichard ah Mais arrête arrête arrête Arrête arrête arrête arrête Arrête, arrête, arrête. Putain Ah j'en peux plus Mec tu vois très bien il a un coeur tu me le laisses Ah oh, mec t'abuses oh, Je suis désolé ah mais mec tu me casses trop les couilles la vérité oh, je déco. Oh je suis désolé. Putain je suis mais j'en ai désolé. marre. Je suis désolé. 2 kills deux kills. Mais mec sérieux je pense qu'à toi la vérité ça me casse les couilles. Oh je suis désolé. P3. Ah passe. Non. Si, S'il te plaît. Non. Sérieusement. On bat les couilles. Non vas-y. mon ouais, problème. Vas-y passe le P3. Non. Il est dans l'eau Non. T'as comme level Non, le P3, je l'ai sur moi, moi. Ah, passe. Tac. J'ai 13 levels. Bah, viens, viens. Euh, Il je vais par, pas, pas P3, pas P3. Donne l'enclume, donne l'enclume. Euh, je l'ai drop. Ouais Ouais. J'ai un sac de fer, tiens, vas-y, tiens. Tiens, le P3 derrière toi, c'est un plastron. placement P3 Mais je te l'ai filé, J'ai déjà. donne-moi, donne-moi. Il faut moi faut un, un casque P3 Ou un, un débat de P3 Putain 16 levels merde oh. forme les levels Bah attends moi je fais mon casque Casque P3 J'aurais pu faire du P4 lol Zibago Et t'as combien de gap Parce que du coup. Euh, J'en ai euh, 31. 37. Voilà, oh, on a pas le choix, mec. Oh là alors comme d'hab, je me fais KS. Ah, oh, ça me casse trop les couilles, la vérité. Mec, t'es chiant, mais t'es chiant. Je sais même pas si je vais faire le prochain avec toi. Le prochain nuage, mais bis je suis désolé. Vas-y, je te laisse le prochain, c'est quoi. Ouais, ça c'est ça, ce que tu te promets, je te promets, après, désolé, j'ai one tap Mais mec, j'avais pas vu sa vie Ouais, bah les on va fight pas Phoenix maintenant. Non, non, non. Il est en train de fight avec les jaunes. Ou les roses. Pardon 4 coeurs. Est-ce que tu vois l'eau là Non. Il y a de l'eau. Voilà, je Ah Non, c'était les jaunes et les roses qui fightaient. Bah viens là, ils sont là, les autres. Où tu vas c'est vrai que tu voulais pas les 0-0 Si si ils sont où Mais c'est les bleus qui sont 0-0. Ah non moi j'y vais pas. Ah le pisser la vérité. Ouais ah, moi aussi j'ai envie de pisser. Ah je peux pas attendant de peu, je pense. Attends. Pause pipi. Oh ta gueule. <rire> <rire> oh, il fait que tu crains, tu crains. <rire> ouais oh, il nous a toutes, tous, bon j'espère qu'il y a du monde. Qu'est-ce qu'il a Putain. rebouché la. Le... Non il a pas rebouché la trappe. J'en peux plus, 11 kills, ouais, trop mérite. Non, viens on tourne par là, on va dans... c'est une trappe Tu me suis J'ai il y a des mecs qui torchent encore, mais aussi. Voilà, allez ils sont clean up Oh, allez, euh, le mec, gozo, le mec gozo. go zéro. Ouais, allez ils sont souvent. Ah, là, là, on peut rien faire. Là, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de fight, hein. C'est on... que des mecs solo et on ouais, doit fight. c'est dégueulasse que les mecs solo ils fassent la finale alors que nous, on a mec mecs ils crave. Genre, limite... Euh... Non c'est dégueulasse dégueulassif font... Allez viens mec, on y va, on en fight T'as mangé une gap Non, j'ai fait un steak La gap je l'ai bouffée quand je les vois J'active F3B pour le tryhard ou pas oh, oh attends, oui. les éponges on peut les récupérer ou pas Euh... Ah il Et Est-ce que j'ai toujours le, le, leur effet sponge T'as rien, il faut le dans l'eau non ça marche plus je crois Non ça marche plus Putain faut les faire cuire je crois Faire cuire Mais non mmh. Si si Faut les mettre au sec Bah ils sont au sec Non ils sont au sec là Faut les mettre genre euh, les, les, les drops Pour un petit moment Non faut les mettre au... Attends Non vas-y bon. je vais pas faire un four je... Donc, Donc, si on on go go trouver une montagne pour bien les... Mais non, il a pas de montagne Non on mais, mais, mais là-haut, là le, dans le désert, il y y'avait tu sais, des pieds de montagne Genre c'est là qu'on peut avoir un certain avantage Mais oui mais gros, ils vont pas venir fight sur cette montagne, ils savent très bien qu'ils vont se faire un capi, ils sont pas débiles Écoute, je pense. ils sont soif de kills. Je peux pas jouer à sur Epicube pour, pour m'habituer au KB. Non c'est nul de rester là mais là sans ce bac ça en plus il y a go zéro. Ouais mais.. Sérieusement C'est dégueulasse il faut la finale Limite je me reviens de dire Faites un slash tp all please Ah ils sont là Ils nous ont pas vu Ils nous ont vu. Ah, oh d'accord, Pour la première flèche. Ah, le punch qui fait mal. Ah, le punch qui fait mal. Ah oh, ah, oh, euh, t'es où T'es où Je suis sur le côté, ils nous ont Attends, séparé Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Chez Phoenix. Chez Bay Phoenix. Putain, bah, fait... en fait, le black je crois qu'il pue la merde. Oh, j'ai aucune flèche. Je, je, je touche rien Toucher. Toucher. Oui Phoenix t'es emmené sur moi et Velbalax aussi Je double touche Phoenix Putain mais j'en ai marre mais tu prends de tarif marche. avec Velbalax go les fight go les fight bon. Non non non euh, je hey. 18-2 Phoenix 16 Phoenix 14 Phoenix Ah t'es Phoenix Regarde Velbalax après ouais. euh, 9,2 Putain Comment il fait Il tue la merde au cac et il met des flèches comme ça. Fais gaffe, ça va rush, ça rush. Vas-y, go les go go. go. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, belle balax Fais gaffe, ils sont plus P4, ils sont plus P4, sur, sur Sérieux Oui. Et euh, Belbalax, balax, je l'ai foutu, c'est un masque il a rien pris. Phoenix, il me rush Arrive, j'arrive. Velba il me rush. vois Mec, reviens, reviens. Ouais, ça quitte. T'as les tues, t'as les tues, -tu, les -tu. derrière toi, derrière toi, derrière toi. Allez, back. Il nous sépare. Il a pas touché, Phoenix. Reviens, reviens. Euh, gap, gap, gap, reviens, t'es tout seul. C'est bon, c'est bon. Y'a y a le mur derrière nous. C'est vrai, ah, ah, go, go, crack. Il est mort. C'est bon, sans. recule, Recule, On casse qu'il y a bientôt Brock. C'est... Bye Phoenix. Velba. dis Phoenix. Velba, tout seul. Vas-y, go. Putain, non, il m'a boost avec son punch. Les gaffe. Ok, bye Phoenix, c'est bon. Dégagé E14, Phoenix Toucher, Velbalax Toucher, Velbalax Toucher, Velbalax. Je activé F3B, hein, je t'avoue. Oh putain, mec, j'ai pris trop tarif niveau, ah, il booste enfin, niveau heal. Euh, mec, euh, il boost. Mec, il a un punch et il nous pousse vers la bordure. T'inquiète. Je me décale vers toi parce que c'est le coin il est, il est de mon côté. Mais 0 flèche, oh il jump shot. Oh le, oh, le loser. Ah, ah il y a la mec, viens, viens, on va par là. Putain. Ah y'a la bourgeon là aussi Viens, yeah, viens, yeah, yeah, là, là, là, là, là, on va là on va là Ils vont me On va là là là Attends, Là là là, là. où y'a l'eau on essaie. Ils vont Où y'a l'eau on essaie Là faut là vaut mieux retrouver Touché. les autres Faut trouver les autres Euh viens on monte là dessus Viens on monte là dessus on reste euh, gap et prépare-toi On toi les accueillir Putain Ah oh, le punch mec ça fait tellement de taf Touché, 18 Touché, 16 Touché euh, 13 Il dit, euh, 12, 12 bah Phoenix Ah je sais Ah c'est moi Vas-y vas-y go Mec je suis dans l'eau Vas-y vas-y c'est bon Cours Mec je suis en 2-1, t'es où J'arrive Ouais je vais prendre un riz Tiens, reviens Je suis mal en vie non. Hein. Idem. pris tarif. Ils sont deux. Ils sont oh deux mais sur je suis casse. Cas, cas. cas. Ils sont deux sur toi. Ils sont yeah, deux sur toi. Yeah, ils sont deux sur toi. J'arrive. J'arrive. J'arrive. C'est bon. Mange. Mon stuff a pris tarif. Euh, je pense que j'ai pas duré. Échanger le le. truc par Derrière moi. Derrière moi. Je vois. Je vois. What eh, Je vais mourir. Non non non non non non non. Ah je me fais dedans. Vais char. Allez, pack back, pack back back. Back, back, back. Oh mon seul va broc de partout. Ah, j'ai plus de blocs. Attends, faut, faut que je goofy mes bloc. Moi, c'est mes bots qui vont broc. Hein. Ouais, ouais moi, c'est euh, tout mon place. Mon... Est-ce que tu peux les tampons Je prends juste euh, des blocs. des, des bots. Vas y vas-y. C'est bon. Ah, c'est bon. J'ai kiffé. Attends, attends, attends. Mais moi, je suis bientôt rock aussi. J'ai et bot 5 Mais ça va on va dire Ils, veulent... ils se battent J'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup de, de heal hein. Touché Touché Si ils ont ils sont massifs, juste ils les utilisent pas comme il faut Touché T'es un peu proche Euh, euh bye Phoenix, jump shot Pourquoi jump shot Let's voir Touché Touché Bye ouais, Phoenix, par il est content hein, Ah putain Fais gaffe, Vice Phoenix, fais gaffe Attends, euh, gap et go Pas, pas le choix, là, là c'est la vie, on gagne, on meurt J'arrive, je suis dans l'eau Il est plein de chair, hein T'es hein. là fini fini fini fini fini fini. Il, il me pousse dans l'eau pour pas pour qu'il prenne en dedans. Ecque. tout seul t'es seul. Ouais mais j'ai des points de vie de balax. La broque? J'ai broque encore? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on se mange? J'ai jamais rien jamais pas Re, reviens. Rien Il perd mal du tout il perd mal du tout. Bak bak bak. Oui je sais. Il y a un gros là ce gros débile si vous là. J'aime pas foudre, y'a rien. Sérieux? Ouais. Mec, euh, je, je vais être full P2 là. Je vais être full P2, c'est la mort. Ils, ils vont sur le rose, sur le moins clean. Attends, attends, regarde, regarde. Attends. Oh la comment j'ai pris le tarif, mec. J'ai vu que cette Tu de neige. Je suis full P2 là. Attends, casse pas le saut là. Ils sont il oh. il où? Ils sont où? Oh merde. Ca ah, ah. va être chaud, mec. <rire> être... J'ai quand t'as moins une gap. Guerre... 24 et toi J'en 8 Oh merde euh, Tu veux crafter les autres Ouais go Il n'a pas le choix là euh, Là où il y a Woodluck. une table de craft Là il y a une table de craft Vas-y drop l'or, toi si. je prends Prends tout, prends tout, je cover, je cover. T'as plus d'or hein Tiens. Non, tout dans l'inventaire, vas-y J'en ai 15 Gap et toi 24, tiens ah, viens, ils sont là dedans Ah ils sont là bas ils sont là bas ils sont là bas oh, pomme de ouf Et c'est eux qui disent ça je suis 15 euh... il me fait le bugs ils me démonte à l'arc Là ah, ils il je... il je... il sont côté mur hein. On a un inventaire Ouais c'est et il jump shot, loser Couché, oh corner shot euh... Et mais attends, s'il restent là aussi, qu'ils ont plus de vie ou c'est parce qu'ils on... ont plus de gap presque Non, ils sont full Oh j'ai su mal Attends je vais le défiler maintenant Moi euh... aussi, il se ferme à mon Par contre j'ai du P3, 139 je de Dura suis... sur, une, sur un sur un P2, un 2, mon placeron, il y a mon placeron mon... 139, 139 du Dura Ça, oh ça se trouve, on peut jouer sur leur Dura mec ça se ont plus de Dura non, je vais by Phoenix, il est pas con, il aurait pris ça. Les yeah. gars. Il faire genre je les approche et en fait je les approche pas. Non, non, non, non, c'est pas ça, mec. Non, mais si, si, c'est un prank, ouais, Ça me prend, regarde. Tiens Il un se peu rapproche. Peu. Allez. C'est, mais c'est un prank. Non, non, non, ils ont vraiment plus de vie, hein, je crois. Touché, by Phoenix, non, ils ont du heal. Ils ont plus de heal. Non, non, non, non, et Ils comme ont ça. deux stacks de gap, mec. Ils... Non, ils non, non, passent... non ils, ont, ils ont certainement mytho mec. T'as vu comment ils sont restés Ils restent là, c'est qu'ils ont plus d'heal hein. Ils ont du heal Touché, touché non non, ils ont plus de... Je te, te prends mais t'as vu ils, ils viennent de heal restent... encore, ils viennent de re-heal Il était à moins Pas de paniqueur, moins Pas de paniqueur qu'ils ont du heal Ben finit, il est là, il veut tenter quelque chose Ouais, c'est bon, ce côté Ok Ils ont fait une maison, mec Touché Je l'ai back ça, mec Je l'ai back ça, ou pas Touché. Non Vas-y, go, go Ils sont sur moi Oh Je fait fly J'ai défoncé Je deux défoncé Non, non, non Il souffle vite, souffle vite Back, back, back, cours, cours Oh ouais, t'inquiète J'ai plus de boules de neige Aïe Vas-y, vas-y. On va pas dans l'eau, on va pas dans l'eau. Bye Phoenix seul, bye Phoenix seul. Vas-y, go go go go, go bye Phoenix, go bye Phoenix. Je suis pas chimère. Merde, on va le boire, on va le boire dans l'eau. Moi ah, je vais mourir. Moi ah, je pense t'arrive. Non non non non. Tu bien fait. Il pas d'eau. C'est bon. C'est alors, stuf. P4 ou quoi? C'est un beau fight en tout cas, mec. Intense. Wesh, ouais, je Vas y plus d'où? Et puis cube. J'ai plus cher. Hein. Je démonte uh, by Phoenix. Attention, mec, tout seul Non. T'es chiant, quoi Casse-toi, random. Quoi. J'ai plus d'eau. Prends tarif. Faut que je gifle mon eau. Défoncez pas les phoenix encore, combo. Bah, phoenix. Je les ai foncés. Hein. Ils prennent tarif. Fais gaffe. Ouais, ouais, c'est bon. Ah bah oh, il a Ah oh, il, il, il, il a broc. il a broc. Oui, oui, Vas-y, vas-y, fais-le pas, Il a broqué aussi, il a Il a, il a, il a Non, t'as broc toi. Je crois ta t'as broc, t'as t'as t'as Les bottes, les bottes, les bottes. Tes bottes, les bottes. Vite reviens, reviens, on va chercher le stuff. Viens, Bichard, Bichard, Bichard. Putain, viens, on va chercher le stuff, viens, on va chercher le stuff. Viens me chercher le sauce Les pommes, les pommes, les pommes T'es combien de pommes T'as combien de pommes Ils en avaient plus j'en ai qu'on 11 Ils en avaient plus Et, et donne moi, j'en ai 3 Protection 3 sur le plastron Allez, prends J'en ai 3, donne moi, donne moi, donne moi Sharp 4, breaking 2, vas-y je pense Oh, ils nous ont mis tellement bien Oh, oh on cuvait le barack sans 2v1 Oui, oui, oui, mec c'est aient Je prends pas le risque, wesh Oh, pour un 3 punch 2 il... J vais mec, non, non, non, mec, euh, gold de verre. Ouais, je... oh. Bon, bah écoute, euh, j'y peux rien, ce sera Bichard. Vas-y, go, go, ouais. go. Attends, <rire> moi team, je un de je m'en bats les Mec, tu fais quoi Je le tue, hein. mais il est où il est Ah, il est derrière moi. Vas-y, <rire> go. C'est mort wesh. Attends, on a fait un fight 2v2 et maintenant il veut 1v1 quand on a tué. Tu je crois il... que avaient vraiment 2 stacks, les gars. Non, mais ils avaient pas 2 stacks, sinon on en récupère un. Oh non, wesh. J'ai Attends, je laisse moi <ti> le tuer, s'il te plaît. J'ai des go, j'ai Je peux faire. Laisse moi le tuer, laisse moi le tuer. Oui <rire> GG Ouh <rires> <rire> <rire> <rire> <rires> Cancer Mais non, vous voulez J'ai Vous avez post spam. Bah, elles sont les Mais non, dessus. sérieux GG ah Oh nice attends, Ah merde j'ai gap Vas-y ah si on prend un skin On prend un skin on, on prend un skin On prend un skin oh, oh putain mec, est... allez S Comme par hasard, attends merde NON ah non, bah non Je peux screen Pas screen, screen Bah non, non Pas de bille Ah, on va sur leur TS pour qu'ils nous félicitent et tout Ouais ouais Bon les gars moi je coupe l'épisode là. j'espère que ça vous a plu Euh... Sur ce, bah première nuit d'un KTM Enfin voilà. euh, Avec qui Et moi c'est mon avec premier KTM piece. Voilà et sur On ce, promets, à, à bientôt ouais. Idem, allez à plus les mecs